גוט מורגן עליידן וסיטיונו שרדוי מסכת טענית פרק דלת משנה וב חמישה דברים הראו את אבותינו בשבע עשר בתמוז וחמישה בתשע בעב בשבע עשר בתמוז נשתברו הלוחות בוטה לתמיד וכהעיר וצרף הפוסטמוס את התורה והימיד צלם בהיכל בתשע בעב נגזר על אבותינו שלו את המצול הארץ וחרבה בית בראשון ארבע ונרקדה ביטר ונחרשה העיר מי שנכנס אב ממעטין בשמחה je vous avais dit que dans, le, dans une émission précédente, que jusqu'à la fin du chapitre, on va parler de ce menace j'avais oublié que non. Et les Chotisha Be'av, elles apparaissent ici. En l'occurrence, la Mishnah nous introduit maintenant. Chamisha, Dvarim, et Cinq événements se sont produits pour chez nos ancêtres au 17 tamouz. Les Chamisha, Be'Tisha, Be'av. Et cinq à Tisha, Be'Av. Au 9 Av. En l'occurrence. On va expliquer maintenant qu'est-ce quelles sont les choses des jeunes concrètement, à quelle date il faut jeûner et qu'est-ce qu'il y a eu. Le 17 Tammuz, qu'est-ce qu'il y a eu d'abord Eh bien, Nishta Luchot, c'est le jour où Moïse Benou, il a. où les Luchot, les, les, les tables de l'Alliance, les tables de la loi, comme on dit, elles ont été brisées. Moïse Benou, il est monté au Sinaï le lendemain de, du. c'était le 7 ou 8 Sivan, plutôt, parce que la Tantora, c'était le 7 Sivan. 8 si vous comptez jusqu'au 17 Tammuz, vous allez arriver à 40 jours. Il est monté pour 40 jours. 40 e jour, il arrive, il voit les béné Israël, ou plutôt le Révra, qui ont fait le Kheta et il casse les Lukhatabrit. Premier événement. Ensuite, à la Tamid, et le Corban Tamid a été interrompu. Ça, date, ça, ça correspond à quoi ça correspond, à, ça correspond en fait qu'il y avait un siège autour de Jérusalem à l'époque des Romains, je crois, et même sûrement au premier Beth-Amigdash, j'imagine. Et le Corban Tamid a été... Donc, il y avait un siège jusqu'au moment où il n'y avait plus de, plus de moutons pour faire le korban tamid du matin. Et du coup, à le thème, korban tamid qui nous protégeait, le korban quotidien, perpétuel, eh bien, il a été euh, interrompu. Vehov Keahir et aussi la muraille de la ville d'Irushalayim, on ne parlera pas encore du Batamigdash, la muraille de la ville, elle a été fendue, scindée. D'accord Il y avait le siège et tous les jours, rabait Jusqu'à la fin, la muraille a commencé à se fendre. Euh, la faille, première faille dans, du, du, de la muraille. « Vessaraf apostemos est à Torah » Et il y avait un rachat grec, qui c'est écrit que c'est un grec dans le, dans le Tifer d'Israël, pour moi j'étais sûr que c'était un romain, mais lui rapporte que c'était un grec, qui nous dit que, euh, en tout cas qu'il a brûlé un Sefer Torah. Il a brûlé un c'est une cabala qu'on avait à cette date-là, le 17 à il y a un séfatoire qui a été brûlé à part Apostamos. Et, et il y a une phrase un peu compliquée, comment la, la, la traduire exactement grammaticalement, mais Vehe Emid Tselemba et il a mis une statue dans le Echal. Alors si on dit Vehe Emid, ça, ça se réfère à Apostamos, que lui-même, en plus d'avoir brûlé le séfatoire, il a amené une statue de Avodazara dans le Echal, dans le, dans le, dans le, dans le Echal du, du Betamikdash, dans le Kodesh. Et ça, c'est si on dit Vehe Emid. Mais il y a une autre personne qui dit Vehu Amad. en fait on parle du roi Menaché, qui est un roi Racha, qui a mis un tselem. C'est un Midrash bien connu qui a mis un Tselem, c'est la fameuse histoire avec Rachel Minou, qui est parti prier. Donc il a mis un Tselem dans le Iram. Ok. Ça, c'était pour le 17 Amos. Maintenant on va voir les cinq événements tristes qui se sont produits à Tisha Beav. Betisha Beav, le 9 Av, le Alavoten Sulaaretz a été décrété sur nos ancêtres qu'ils n'allaient pas entrer en Eretz Israël parce qu'en fait, ça correspond au Méraglim, les explorateurs qui sont venus le 8 Av, ils ont été envoyés. c'est tout un calcul, je crois qu'en fin de si ban, ils ont été, ils ont été euh, envoyés, je crois que c'était Kavzaïn, ou quelque chose comme ça, si vous comptez, et bien ça va faire tout le mois de Tammuz, plus encore 8 mois de Av. ils sont partis pour 40 jours eux aussi, et on s'est retrouvé avec les 8 Sivan. ils ont venus. ils ont dit le Lachanara sur le Ritz d'Israël, les âmes Israël ont passé la nuit suivante, à pleurer sur leur sort, et Hachemir a décrété... Vous avez pleuré, vous continuerez à pleurer à cette date-là. C'est le 9 av. Donc, et ce jour-là, c'était Nixar la ça a été décrété que nos ancêtres n'allaient pas entrer en Éret Israël ce jour-là. Bon, ils étaient partis pour 40 ans. Et c'est à cette date-là que le Betamigdash a été détruit. Au premier Betamigdash et au deuxième Betamigdash. C'est Mamash, un de un autre, Vinil Kedah Beitar. et aussi c'est la. C'est cette date-là que la ville de Beytar. Le massacre de Bethar et des martyrs, et tout ça, c'était à cette date-là, le 9 af que ça a été produit. Mais Necherecha et aussi tout Yerushalayim, elle a été labourée. Euh, c'est une question d'ailleurs, historiquement, je ne sais pas comment la, la résoudre. Mais en tout cas, on raconte là, ici, que la ville de Yerushalayim, on a, on a tout rasé au point de la labourer. Donc euh, comme ça, je comprends, c comme c'est d'ailleurs interprété, je n'ai même pas vérifié, mais dans le bartender, elle n'a pas précisé. La réponse, elle est là. Il y avait un problème technique, c'est qu'aujourd'hui, à Yorchalein, vous allez voir, il y a plein de vestiges du Betamigdash qui sont encore là, on retrouve le mur, le côté de la Maravie et tout ça, donc comment tu me dis que la ville, elle était toute labourée Il y a des choses qui sont quand même restées. Me répond le Tiferet Israël, c'est sûr qu'il a pensé à moi quand il a écrit ça, il m'a dit non, après le premier Hurban du Betamigdash, la ville, elle était labourée, le deuxième Betamigdash, il n'y a pas eu ça. D'accord et de ce fait, Mishinichnas Av, Mema'atin Besimcha, lorsque le mois de Av entre à cause de ces événements, eh bien, Mema'atin Besimcha, il faut réduire la Simcha et pour finir avec quelque chose de joyeux, il nous reste encore quelques jours de Hadar. Donc, Mishinichnas Av, Mema'arbim Besimcha, il faudra rajouter, décroître, accroître la, la Simcha. Et donc, il nous reste encore quelques jours de Simcha en nous préparant à Pesach. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de tout, c'est là.